Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo de C sur les pointeurs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu euh, qu'est-ce que c'est les pointeurs. Mais non Mais non non non pourquoi on en a besoin, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. etc. Donc, les pointeurs sont tout simplement un nouveau type de variable permettant d'avoir l'adresse mémoire d'une variable et de pouvoir la modifier à distance. Donc, comment déclarer un pointeur Alors, on a repris un petit main, tout simplement, voilà, on va gagner quelques secondes et on va créer un int. Voilà, int a. Et maintenant, on va déclarer un pointeur sur ce int. Donc, on va faire int étoile ptr pour pointeur. Donc, on a créé un pointeur sur int, une valeur à notre variable a. Donc là, c'est 3. Et on va aussi initialiser notre pointeur comme ceci. PTR est égal à l'adresse de A. Donc je pense que vous l'avez compris, PTR est une adresse et l'étoile signifie la différenciation de cette adresse et donc la valeur qui pointe à cette adresse. Pour afficher A avec PTR, on va tout simplement faire un printf de étoile ptr je vais vous montrer tout de suite hop on compile voilà ptr donc on va afficher maintenant l'adresse de notre pointeur avec le petit tag le petit flag %HP et voilà donc on peut voir que ptr contient l'adresse de notre variable a donc on va faire ça hop et vous voyez que ce sont absolument les mêmes adresses puisque Ptr est tout simplement un pointeur sur int et sur quel int Sur a. Donc je vais vous réexpliquer le système pour voir l'adresse et pour voir du coup la variable, enfin euh, pour voir la, la valeur de la variable de notre pointeur. Donc pour rappel, on a euh, pointeur comme ceci. On va garder ptr pour que vous ne soyez pas perdus. Donc ptr contient. L'adresse, set ff, trois euh, petits points, et étoile ptr, ça renvoie à la variable contenue à cette adresse qui est a, et donc a c'est égal à 3. Donc, adresse, étoile, valeur de la variable sur l'adresse, tout simplement. Donc maintenant je vous propose de changer la valeur de a via notre pointeur. Donc on va déférencer l'adresse du coup contenu dans ptr et on va pouvoir changer la valeur de notre variable A comme ceci. Et voilà notre valeur, notre variable est passée à 5, tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer une utilisation un peu plus pratique des pointeurs, donc à quoi ça va réellement servir puisqu'à l'intérieur d'une fonction elle-même, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On va créer une fonction, je vous montrerai après printf pourcentage d oh, faire plus simple voilà et on va mettre a ah. voilà donc on va créer notre fonction int fonction entre parenthèses int a a est égal on va faire ça comme ça a est égal à 12 et on va return a voilà donc là à votre avis du coup qu'est-ce qui va s'afficher si euh, on fait on, on, on lance notre, notre nouveau programme avec notre fonction. Et bien, évidemment, ça ne marche pas, puisque on n'a pas euh, déclaré A. Donc on va le faire. Int A. Donc là, on passe A en paramètre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on fait ça C'est juste pour montrer qu'effectivement, on avait besoin de déclarer la variable. Euh, Ça nous affiche toujours 42. Euh, What the fuck Et bien, en fait, c'est logique. Parce que vous voyez, euh, là, on renvoie la variable a ici, à cette ligne. Mais pour que ça marche, il faudrait qu'on fasse a est égal à fonction de a. Donc là, si je fais ça, ça nous affiche bien 12. Mais c'est pas ça que là, je vous apprends aujourd'hui avec les pointeurs. Et c'est donc l'intérêt d'avoir des pointeurs. C'est que si on passe l'adresse de a à notre fonction, on va pouvoir avoir... Alors oui, il faut rajouter le fait qu'on passe un pointeur, excusez-moi, donc on passe un, un pointeur sur, euh, sur int. Et donc là, on va pouvoir compiler, et ça va rendre bien sûr, euh, si on corrige absolument tout, 12, puisque maintenant, on peut voir que on envoie cette variable de notre main, enfin l'adresse de la variable du main, à notre fonction qui s'appelle en fait fonction. Ici, on redéfinit L'adresse, voyez à sur l'adresse A qui est en fait ici, donc dans cette fonction là, on va redéfinir notre variable du main à 12 et on va renvoyer euh, la valeur. Euh, bon, ici en fait, on pourrait renvoyer euh, rien du tout, en fait, ça sert à rien euh, puisque au final, euh, on n'en a pas besoin, mais ça n'empêche que c'est comme ça qu'on qu utilise. Les, les fonctions avec les pointeurs et c'est comme ça qu'on peut passer des variables de fonction en fonction grâce justement au système de pointeurs. Et comme vous voyez là la fonction est après. Du coup évidemment ça ne marche plus et une fois que on repasse la fonction avant d'appeler euh, justement euh, la valeur de variable A, ça nous met 12. Ça nous prouve bien que notre fonction modifie de manière efficace. Je dis n'importe quoi. C'est tout euh, pour ce tutoriel euh, sur les pointeurs. C'est tout pour cette euh, partie pratique. À vous de travailler avec cette nouvelle notion.